Bonjour, bonjour. Vous savez, depuis l'arrivée des bandits du CNRD, ils sont toujours là à dire les paroles que le peuple veut entendre. Détournement, gabégie financière, instrumentalisation de la justice, voici des mots qu'eux-mêmes sont en train de faire. Tout ce que le CNRD a dit au début, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Vous avez vu Damaro et ses collègues, Lousseni, est mort pour une histoire de 20 millions. On vous a dit pourquoi ces cadres-là sont détenus. Les Moustapha Naïté et tant d'autres, leurs amis, c'est-à-dire quand tu les soutiennes, sinon Ousmane Kaba a un dossier de 230 milliards des étudiants fictifs. Mais personne ne parle de ces gens-là. Les médias, les Girassi, ils sont amis avec ces gens. Personne ne parle. C'est-à-dire, c'est sacrifier d'autres pour cacher leurs bêtises. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Sacrifier les autres. Voilà. Vous avez vu, il y a le procès de Damaro, ses collaborateurs. Ils disent que non, Damaro a détourné 15 milliards. Et c'est tellement clair que mon oncle, il a été clair. Paix 5 francs, il ne payera pas. C'est à la justice de faire le boulot. C'est pourquoi ça traîne. Vous dites quelqu'un, il ne gère même pas, il n'est pas trésorier, rien. Quand il a détourné 15 milliards, et d'ailleurs, ce n'était même pas un fonds de l'État, grâce à ses relations, un prêt, en quelque sorte, parce que le président Fakonde était en train d'auditer tous les départements dans les 15 milliards. L'Assemblée, vous connaissez tous comment était l'Assemblée, a été rénovée dans ça. Les primes des députés qui étaient en retard ont été payées. Trois nouveaux bus sortis d'usine. Hier, je vous ai montré les images et je vais encore reproduire. Le nouveau siège de l'Assemblée, les études de faisabilité et autres. Là. Vous avez vu les machines là-bas. Tout ça, ça a été fait. Il est resté presque 6 milliards, 6 milliards. Vous avez entendu lors du procès mais les 6 milliards, 6 milliards est resté dans les 15 milliards. Supposons toutes ces dépenses, 9 milliards. Mais ce pays, est, c'est-à-dire c'est incroyable. quoi. Les 6 milliards qui sont restés dans les caisses, dans ça et son clan, ils sont venus. En un temps record. Hein, en un temps record. En un temps record. Les 6 milliards ont disparu. Les 6 milliards ont disparu. Mais le, CNR, le CNRD et des journalistes malhonnêtes, ils ne veulent pas parler de ça. Vous vous accusez des gens, pour détournement, et pourtant ils ont justifié. Trois bus, prime des députés plus reçus à l'appui, le nouveau siège l'étude, la rénovation de l'Assemblée. Mais malgré tout, Damaro est en prison, l'OUSSEN est mort pour ça. 6 milliards qui est resté pour les 15 milliards les nouveaux venus dans ça, a fait ce qu'ils voulaient de ça mais je vous dis moi je vous ai dit dès le départ Dumbuya ne va jamais arrêter quelqu'un pour détournement, il ne le fera pas vous savez, vous vous rappelez quand j'ai sorti l'audio du ministère des TP ils ont enlevé ces gens, ils les ont remplacés ils, les ont, ils ont voulu les arrêter, paf, ils les ont tous libérés. Pourquoi quand c'est les anciens, on demande libération sur caution, ils refusent C'est là où vous sentez l'injustice. Ça dit Mamadou Doumbouya, il faut être avec lui, il faut le supporter, comme les baouris sont en train de faire. Les Ousmane Kabale, les lance Si le docteur Kassouria avait prêté allergence, allergence à ce bandit, Wallah, les gens ne seraient pas en prison aujourd'hui. Et comment un criminel, comment un bandit qui a volé 30 millions, 30 millions de dollars à la présidence. Ils n'ont jamais, et personne ne parle de ces 30 millions. Mais c'était fait juste pour saluer. Oh, voilà, ça ne va pas leur pays. Pourtant, c'est les Arabes qui ont donné au président Fakonde. Mais eux, ils n'ont jamais déposé cet argent. 30 millions de dollars. Mamadi a acheté des maisons à Bijan. Mamadi a créé des comptes pour sa fille. Diaba, en Suisse aujourd'hui. Mamadi a acheté des maisons un peu partout, à travers le monde. Comment des bandits de ce genre vont venir nous parler de, de, de, de morale ou je ne sais quoi d'autre, de transparence Vous, vous attaquez une présence Ça s'est fait euh, en Somalie, en, au Soudan plutôt. Lorsqu'ils ont renversé Erbaché, les militaires ont présenté l'argent qu'ils ont trouvé à la présidence, les biens, devant le peuple. Soudanais, et pourquoi le bandit qui veut parler de l'exemple, toi tu veux parler d'audit Comment ce bandit ne peut pas nous dire qu'est-ce qu'il avait comme bien avant Et le peuple de Guinée est là. Ça dit, mais moi je suis dépassé pour ce pays. Ça dit, un bandit, un tonneau vide, un traite, les chantiers que les autres ont fini de finaliser du tout. Le bandit, il pousse les gens à terminer ces chantiers que lui il est en train de travailler. Oh, on a fait ça en état record. Le pont de Kabele, C'était l'échangeur prévu. Le président Fakonde a fait les poses de pierre. La durée, c'était deux ans. Ils sont venus, ils ont accéléré. Les Chinois les ont donné du pont. Et j'entends des démagogues parler. Non, c'est vous qui avez initié. Non, le financement était déjà trouvé. Si Le schéma est là. Le schéma est vu par tout le monde. S'ils avaient vraiment respecté la durée. Le chemin, on ne serait pas là avec un pont. Même deux véhicules ne peuvent même pas aller. Deux véhicules ne peuvent même pas aller. Et on parle de ça. Ils sont là. Non, l'État, c'est la continuité. C'est rentré, c'est sorti. Bon. Parlons de, parlons de, de, de ce détournement d'abord. Voilà. Je vais vous lire, pour tous ceux qui n'ont pas vu. Scandale près de 5 milliards. sortis des caisses du CNT avant. L'installation des conseils. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État... Ils ont gelé tous tout les comptes des anciens dignitaires. Ils étaient là, à calomnier sur eux. Le 6 avril dernier, devant la CRIEF, cours de répression, voilà, des infractions économiques et financières, Monsieur Michel, l'honorable Michel Camano, le premier question de l'Assemblée dissoute le 5 septembre 2001 a révélé que son institution avait laissé dans les caisses un montant de presque 6 milliards. Voilà dont les autres parties ont été utilisées pour les travaux dont je viens de vous expliquer. Les bus primes des députés, ainsi de suite. Faut-il alors conclure que le CNT a trouvé les caisses, au moins 5 milliards, les DANSA ont trouvé dans les caisses. Presque 6 milliards. C'est parce qu'on dit 5, non. C'était 5 jusqu'à 800 et quelques millions. Presque 6 milliards. Selon la cellule de coordination de la communication du Conseil national. Avant l'installation, il y avait un peu d'argent dans le compte de la 9e législature et le secrétaire général alors avait reçu l'autorisation de décaisser certains montants pour le fonctionnement de l'installation. Et alors le président Dassa a été installé. Il a demandé à, il qu'à ce qu'un audit soit fait sur le compte de la 9e législature. Lorsque l'audit a été fait, il s'est révélé qu'il y avait 350 millions. <rire> la famille, la famille, est-ce que presque 6 milliards Et eux, ils disent d'auditer, c'est 350. Eux, M. Michel, ils étaient tous devant le juge. Il est resté presque 6 milliards. Mais quand dans ça, eux, ils ont audité, c'est-à-dire pour vouloir se blanchir, qu'ils disent qu'il y avait seulement 300. 50 millions. Un incroyable. Vous avez tous vu, même Damaro, il n'a jamais goudronné devant chez lui. Présent de l'Assemblée, pour hein. lui, il y a eu des élections. Dans ça, qui est venu chez lui, où il habite, il a bitumé presque combien de kilomètres Deux kilomètres, non De chez lui jusqu'au bord de la route. Dans ça, depuis qu'il est venu, c'est des voyages inutiles. Ces voyages apportent quoi à la Guinée Dans ça, depuis qu'il est venu, ces voyages. Il était aux États-Unis ici. Si. Des sorties, des dépenses. Demandez les factures. Vous avez même vu pour Charles Wright. C'est-à-dire, c'est des dépenses inutiles. Bon. Écoute, euh, lisons, continuons. Et il a demandé à ce qu'un compte soit créé. Au lieu de l'ancien compte, qu'un compte soit créé pour le CNT. Et cet argent a été viré. Attendez, hein? c'est 350 millions qui a été viré. Au lieu de presque 6 milliards, 350. 000. Maintenant, ils doivent nous expliquer. L'argent qui est resté dans les caisses, les 5 milliards, 5, 500 millions, sont passés où Et pourtant, on était là à dire, gabégie financière, la justice sera la boussole. Aujourd'hui, Damaro est en prison pour rien du tout. Damaro était le président de l'Assemblée. Il n'a jamais bitumé chez lui. Où il était C'était un bâtiment de l'État qu'il avait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ceci, on est en train de les humilier. Dans ça, n'a pas le niveau de Damaro. Il n'a pas la compétence de Damaro. Nos élites, on est en train de les humilier. Et des bandits, des arrière sont en train de faire ce qu'ils veulent dans le pays. Et on trouve cela normal. Des bandits se promènent, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont tous en train de construire des châteaux. on dit Pourtant, le rapport d'Odi, fait par l'Africa Business Investment, Consulting management que Guinée 7 a consulté mentionne qu'à la dissolution de l'Assemblée nationale le 5 septembre 2000, il y avait le voilà, il y avait dans le compte de l'installation du BCRG, écoutez, hein, écoutez, dans le compte de l'installation du BCRG, à peu près 6 milliards. Et à nos CNRD, à ah nos CNRD, partagez, non, mais ça c'est intéressant. Dans le compte du BCNRG, c'est eux qui ont fait l'audit. Ce n'est pas le gouvernement d'Alpha condé Donc, il y avait presque 6 milliards. Mais les deux, c'est 350 millions qu'eux, ils ont virés. Eux, dans ce pays, est incroyable. Le CHIC, entre le 5 septembre 2021, date, voilà, date du coup d'État et de la dissolution de l'Assemblée, le 5 février 2022, date d'entrée en fonction des membres du CNT, c'est-à-dire, la période creuse, près de 5 milliards ont, ont été sortis. Vous avez entendu <rire> Cette période-là, 5 milliards ont été sortis. Incroyable. C'est-à-dire, les autres, on en train de les sacrifier, les humilier. Monsieur Kamano, les Damaro, Zenab Farel, ils ont justifié tout. Vous allez tout reprocher à Damaro. Ce <rire> n'est pas ce cas de détournement. Non, non, non, non, non, non. Vous allez tout faire. C'est-à-dire avoir la force. Oui, on va le faire. C'est pourquoi ils ont dit 5 frais, ils ne vont pas payer comme caution. C'est devant la justice, devant le peuple de Guinée. Et ça a été justifié. Alors, l'argent qui est resté sur les 15 milliards, 6 milliards, dans ça, en un temps record, avec ses amis. Les preuves, tout à la BCRG. L'argent était là-bas. Ils ont sorti. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Ceux qui ont justifié. les bus, c'est réel. Mamadi Doumbouya avait pris ce bus pour dire donc, Pourtant, c'est Damaro qui avait acheté. La rénovation de l'Assemblée. On vous avait montré les images ici. Pourtant, c'est Damaro. Les primes des députés, au moment que le président Fakonde était en train d'auditer tous les départements, c'est Damaro qui prenait de l'argent dans voilà, ce montant dont, eux, ils disent détourner pour payer nos députés. C'est incroyable. Mais Aladi baissera radelma. Le nouveau siège, vous avez vu encore, les études, c'est encore dans cet argent. Mais aujourd'hui, nous c'est mort pour cette histoire. C'est-à-dire quand tu accuses quelqu'un. Regardez le président brésilien. Lula da Silva. Ils l'ont calomnié. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont humilié. Mais quand Dieu fait ce travail-là. Regardez aujourd'hui. C'est Lula, l'actuel président encore du Brésil. Ton ennemi pense pouvoir te salir. Ton ennemi pense pouvoir te calomnier, te rendre impopulaire. Mais quand Dieu décide, rien ne peut arrêter. Aujourd'hui, lui-là est président là-bas. Le président Fakonde, autant de faits généraux, là, ça racontait. Il a été mis en prison, tout. C'est pourquoi quand je vois le docteur Kassouri en prison, <coughs> moi, ça ne me dit absolument rien. C'est le destin. Quand Dieu décide, voilà, personne ne peut arrêter. Donc, pour dire que vous allez l'empêcher d'être présent ou quoi, vous allez faire pour vous. Mais quand Dieu décide, la personne ne peut arrêter. Allons-y seulement. Vous allez comprendre. Voilà. On continue la famille. On dit en octobre 2021 le même, le même jour des chèques de 50 le même jour hein, des chèques de 52 millions francs guinéens un autre chèque 265 millions 715 000 francs guinéens un autre chèque encore <rire> ceux qui disent qu'ils ont trouvé 350 000 mais c'est incroyable non mais c'est incroyable pourtant les reçus de la BCRG confirment cela que oui, depuis qu'ils sont venus, ces chèques sont sortis. Mais on fait croire que eux ils ont trouvé 350. Les dames sont en prison. On les accuse qu'ils ont détourné 15 milliards. Et euh, Al euh, Dieu, heureusement que tout est numérisé. Donc, les preuves sont là-bas. Donc, un autre montant de 900, 981 millions, 400 millions, ça c'est presque 1 milliard, ont été encaissés. Pour respectivement achat des fournitures et voilà, collation, dépenses diverses. Pourtant, je vous avais dit ici, l'assemblée déjà, Damaro, en une année, il venait de rénover. On dit une transition. Des gens qui sont venus pour un temps. Comment dans ça peut dépenser tous ces montants Quoi pour rénovation Pourtant, Damaro, tout le monde a vu. D Dumbuya était en visite a était en visite là-bas. Je vous avais montré ces images-là. Non, mais c'est grave. Hein, hein? C'est grave. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Pourtant, Damaro venait d'être installé. Il a rénové l'Assemblée nationale. Tout le monde a vu les images, ces images. Acheter ses bus, tout. Mais dans ça, ils sont venus encore. Qu'aux rénovation. Qu'aux rénovations. Voici comment ils ont dépensé ces montants-là 52 millions. 265 millions, 981 millions, tout ça, c'est pour des fournitures. C'est incroyable. Achat des fournitures de bureaux. Voilà. Co-prime du mois d'octobre. Co-en novembre 2021, co un chèque de 200, 216 millions. 900 000 francs guinéens ont été encaissés pour primes diverses du mois de novembre. Un mois plus tard, un chèque, un mois plus tard, un chèque de 967 millions, 500 000 francs ont été encaissés pour primes diverses. Vous voulez humilier ces gens-là Vous êtes en train de... C'est-à-dire, Lucien est mort, c'est ce qui me fait mal. Pour une histoire de 20 millions, à Amara Mais qu'on y a Comment Il a laissé son nom qui mort pour des histoires, parce que oui, c'est des politiques... Damaro ne va jamais faire allégeance à Mamadi. Docteur Kassouri ne fera jamais allégeance à Mamadi. Docteur Diane ne fera jamais allégeance à Mamadi. Monsieur Oye Ola, Oye -O, Oye -O, Oye Vogui ne fera jamais allégeance à Mamadi. Et monsieur Ibrahim Kourouma ne fera jamais allégeance à Mamadi. Donc, voici pour des raisons. Sinon, des Mustafa Naïti, beaucoup de les Malik Sankon, les Abaka Marissa, des gens qui ont géré l'argent, qui avaient leur main dans les finances. Tous ceux-ci là sont sortis tranquillement parce que c'était des amis des grands de Doumbouya. Quand je vous dis ce sont des règlements de compte, Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Oh, il n'aura pas de chance aux sorciers. Mamadi, toi-même, tu es sale. Toi, tu n'es pas tu jamais même parlé d'audit. Un voleur comme toi, Mamadi, tu as volé 30 plus de 30 millions lors à la présidence, Mamadi. Pourquoi tu ne parles pas de ça, Mamadi Toi qui as volé. La présidence, c'est une institution. C'est comme la banque aussi, on peut dire. Parce que ça n'appartient pas au président Fakonde. Et même l'argent qui a été donné, c'était un don des Arabes au président. Comme ils l'ont fait autant de feu à mettre ce qu'il son âme. Mais cet argent, vous, vous avez volé cela. Vous n'avez pas présenté au peuple de Guinée. Vous vous avez parlé de quel, de quel audit Voici comment vos gars Je vous avais dit, hein, ce qui fait qu'il n'y a rien dans les caisses. Quand ils sont venus, ils ont trouvé un milliard et demi de dollars. C'est pourquoi ils sont derrière Abakasouma. Parce que le président Fakonde était en train d'auditer. Il y avait des mois. Il y a des ministres même qui avaient peur. Parce que le monsieur Don Bello de la Côte d'Ivoire, l'ex-ministre de monsieur Laurent Gbabo, c'est pourquoi le président Fakone a fait venir des étrangers. Là, on ne dira pas qu'il y a la corruption. Des gens que oui, tu ne vas pas dire tu vas corrompre. C'est pourquoi il y avait assez d'argent dans les caisses. L'argent ne sortait plus dans les ministères. Il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars dans nos caisses. Et quand les bandits sont venus, vous, a, vous avez entendu seulement, rénovation, rénovation, rénovation, rénovation. Des gens qui sont venus pour la transition. Mais tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était des dépenses, des milliards sont sortis. Si vous voyez aujourd'hui les caisses sont vides, on ne peut pas payer les étudiants qui sont au Maroc, à travers le monde. Ce n'est même pas le Maroc. Huit mois, les étudiants ne sont pas payés. Huit mois, les travailleurs de ce qui ne sont pas payés. Huit mois, les enseignants contractuels ne sont pas payés. Plus de combien d'années aujourd'hui depuis le 1er janvier 2022, ils ont mis les, les travailleurs à la retraite. Jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, d'autres ne m'ont pas encore touché 5 francs. 5 francs, la Caisse nationale, jusqu'à présent. Cela dit, c'est incroyable. On est là, on nous saoule avec des chantiers que le président Afakonde a trouvé le financement qui était en cours d'exécution. Ils sont en train d'accélérer le plan initial, mettre ça dans l'eau, nous, nous présenter autre chose. Au lieu d'échanger, c'est un pont qu'on nous, qu qu nous monte. Dans l'arrogance, dans l'ingratitude, on dirait que c'est Kagame qui a donné le financement. C'est incroyable. Quand le président Fakonde a donné le nom du palais Mohamed V au, au roi du Maroc, mais ça c'était logique. Le palais était abandonné depuis le bombardement au temps de Nassana Comté. C'est grâce au royaume du Maroc qu'on a pu trouver le financement. Donc si on donne le nom au roi du Maroc, ça nous arrange. C'est lui qui a financé. Mais comment Kagame qui n'est pas un modèle. Toi le bandit Mamadou Doumbouya. Tu fais le coup d'état à ton bienfaiteur. Les forces spéciales n'existaient pas. La force que toi tu as utilisée. Contre ton bienfaiteur que tu devais utiliser. Contre les terroristes où tu devais te rendre pour aider le Mali. Toi le bandit Mamadou Doumbouya. Tu as utilisé cette force. Tu as manipulé les gens. Où est Alia Où est Kouyaté Où est Diané Où est Souma Où est Kabinet Traoré Tu les as tous éliminés. Juste pour ton intérêt personnel Mamadou Doumbouya. Pas pour le peuple. Toi, c'est Kagame, qui a plusieurs années au pouvoir. Plusieurs années au pouvoir. Toi, tu as dit, quand ton bienfaiteur, qu'au troisième mandat, l'ingratitude. Même le chantier où tu allais te flanquer pour mettre son nom, c'est grâce au président Fakonde. Ce financement, avec les Chinois, sa politique, infrastructure contre mine. Toi, le bandit, depuis que tu es venu, tu es sorti pour aller chercher quel contrat à travers le monde. Dis-nous, depuis que tu es venu, tu es flanqué au palais là-bas. C'est grâce au président Fakonde. Toi, tu es dans ce palais-là. Bandit de Mamadi Doumbouya. Toi tu penses que ton ingratitude là, ça va rester éternel? What il le cobéra Mamadi? Wallahi, Allah te dit ton honorable. Voilà. que Timine Ka Badjukbea. Anyewama tout. Allah ingratitude. Anyewama. Sinon le 5 septembre, tout ce que tu as dit là, tu as pu faire quoi Le prix, qu'est-ce qui a changé au pays? Le prix des dés alimentaires, qu'est-ce qui a changé Nos élites, ceux qui ont étudié, ils sont allergiques, complexés, des tonneaux vides comme des Amara. Bala, aujourd'hui vous avez vu le cas de euh, Mamadou euh, euh, euh, Alpha, le gendarme, parce que Bala n'a pas le niveau de Mamadou euh, voilà, quelqu'un qui était porte-parole de la gendarmerie. Vous avez vu Bala faire un bon discours, des tonneaux vides comme ça, des arrogants, vous allez venir vous gonfler, que non, c'est vous qui devez diriger ce pays. Niambo Barilou, elle te fousse la fois quand j'entends des gens, hey, Mamadou il n'est pas méchant, Mamadou il n'est pas méchant. Mamadi n'est pas méchant. Mamadi n'est pas méchant. Le bandit, qu'il a fait le 5 septembre, jusqu'à présent, il n'est pas méchant. Mamadi n'est pas méchant. Le traite, il était dans la légion française. Qu'est-ce qu'il a fait contre la Guinée Par la manipulation du crâne rasé. Idi Ne voyez pas ce monsieur-là. C'est pourquoi il a toujours un chapelet dans les mains. Ça dit tellement que c'est un malfaiteur. Tout le problème que nous sommes en train de se dire. Mamadi est petit dedans. Wallah, Mamadi est petit dedans. Tout le problème, le malheur. Ces gens-là ont trompé le président Fakonde. présent le premier officier militaire à être nommé, ça a été Idi Amin par le président Fakonde. Lorsque le, pouvoir, le président Fakonde a pris le pouvoir en 2010, la première personne, c'est-à-dire un officier militaire à être nommé, c'était Idi Amin. C'était son directeur de cabinet. Tout ce qui était information, décision dans l'armée, tout passait devant Idi Amin. Il était plus fort même que le ministre Kabilay à l'époque. C'est autant de Dr Diane là, oui. Parce que Dr Diane, c'est un homme fort aussi. Un, un fidèle au président Fakonde. L'accident de Kelefa Diallo, demandait encore. Vous avez vu, quand Mandia a voulu qu'ils vont salir le président Fakonde, à cause du président Fakonde, on va perdre une partie de l'ambassade en France. Ils ont tout ça pour salir le président. Mais depuis que j'ai touché l'affaire là, vous avez encore entendu les gens parler. Parce que qui a donné l'autorisation à feu que les Fadialopers à son âme de prendre l'avion L'inspection n'était pas encore finie. Qui a donné l'autorisation C'est encore crâne rasé, Amin. Demandez le rapport pour l'accident. Qui avait ça en main C'est encore Idiamine. Le coup d'État contre le domicile du président Alpha Condé. Qui avait la charge de l'audit Tout, c'est encore Idiamine. Tout ça, c'est Idiamine. Il a monté pour finir avec les dégaules, les proches de Sekouba Konaté. Des proches de Dadis. C'est incroyable. Mais le président Fakonde n'a pas vu venir. Toutes les bonnes personnes, tous ceux qui étaient vraiment par conviction, derrière le président Fakonde, ils les ont tous écartés. Je vous ai parlé de M. Kondé à Kindia. Tout ça, ça faisait partie du préliminaire du coup d'État. Parce que s'il se lève, il y a des hommes qui allaient venir, comme le 5 septembre. Donc, s'il avait plus de force, leur coup d'état n'allait pas reçu. Donc, toute personne... Sadiba était le commandant de de, de, de, de, de... de Kindia, de Samoria. Tous ces gars qu'ils ont nommés là, celui de Koundara, Philippe Magas, dit tous ces camps... Parce que les gens se sont posés la question. Pourquoi le Koundara n'a pas réagi Pourquoi Samori n'a pas réagi Pourquoi tel-tel n'a pas réagi Celui qui est aujourd'hui ministre... De, de, de, de l'habitat Tout ça ce sont des récompenses Tous ceux qui ont empêché les militaires D'aller défendre le président Chef suprême des armées Ils ont été tous récompensés Le président Fakonde non Il a été trahi Trahi au fond Mais beaucoup de ces personnes Eux aussi ils ont été trahis Devant l'histoire ils, euh, ils sont coupables De quelque chose vous savez, on les a, beaucoup on les a trompés en disant quoi Le président Alpha Condé est condamné quand il était en Turquie. Quand il est condamné pour trois, pour trois, pour trois mois, il ne va pas survivre. Donc il est temps qu'eux, ils s'organisent à prendre que sinon d'autres vont prendre. On faisait allusion aux gens de Bata, ainsi de suite. Voici pourquoi ils ont fait le, le sale boulot. Ils se sont associés. Mais tout ça, le cerveau, c'est Idi Amin. Tout ça, le cerveau, c'est ce crâne rasé dont vous voyez là. Tout le problème, c'est lui. Ne le voyez pas, il est très... Même le petit, Walloy, il n'est pas encore satisfait. Il n'a pas encore eu l'occasion. Depuis longtemps, il aurait frappé Dumbuya. De la manière dont Dumbuya dit, il n'a pas d'état d'âme. C'est comme ça, Amin n'a pas d'état d'âme. C'est comme ça. Vous avez vu, quand il est rentré de Cuba, Dumbuya, au départ, vous avez vu, il n'a pas mis quelqu'un en prison, il n'a pas frappé, lui-même, il était dépassé. C'était plus fort que lui. C'est quand Idi Amin est rentré, les politiciens Nyangbo, les Ousmane Kaba, les Lansana Kuyati sont rentrés, que le problème des proches du président Alpha Kone ont commencé. Sinon, docteur Kassoli, tout le monde l'a vu, les Damaro, ils les ont invités là-bas, il n'y avait rien. Mais c'est quand Idi Amin est rentré, il a demandé d'enlever les 42 généraux. Et même il y a un secret derrière ça, je ne vais pas dire, pour créer d'autres problèmes. Il a demandé si Doumbouya n'en avait pas les 42 généraux, lui, il démissionne. Parce que Doumbouya a de lui. L'armée, au temps du président Fakonde, il a tout fait, les Sadiba, ainsi de suite. Ces hommes, il les a placés à des postes stratégiques. Comme je vous ai dit, Samouria, les camps, tous ces gens, c'est lui. Il a tout fait pour les placer. Et le jour, tant comme le jour du coup d'état, pour empêcher les soldats de, de prendre les véhicules, le commandement de sortir à ce moment, ils avaient mis encore Namouri, le Nalomaba, qui est aujourd'hui, toi de Kouroussa, le président de Kouroussa, qui est aujourd'hui au Maroc. Lui, Dumbuya, Dumbuya vient et eh, lui dit, ah, on va faire le coup. Même Dumbuya, il était déjà soupçonné pour l'arrêter. Lui, il vient dire, ah, tel jour, si tu ne fais pas le coup d'État, d'ici telle tell date, ils vont t'enlever, ils vont faire ça. Parce que lui-même, il savait qu'on allait l'enlever. Et 11 ans, 3 ans chef d'état-major adjoint, 8 ans chef d'état-major. Et Montrez-moi un pays de la sous-région. Même le Sénégal vient de changer son chef d'état-major. Montrez-moi un pays au monde. Mais Namour a fait 11 ans chef d'état-major adjoint, 3 ans 8, 8, 8, 8 ans chef d'état-major. Mais malgré tout ça, le prix à payer à son bienfaiteur, c'est de le renverser. Mais Dieu sait faire les choses. Vous avez tous vu comment Namouri est parti. Dumbuya, il n'est pas bête, il a pris ses éléments force spéciale pour mettre derrière euh, euh, Namori, pour renforcer sa sécurité. <rire> le gawa n'avait pas compris que le petit était plus malin que lui. Mais tout ça par le crâne rasé. Le jour du coup d'état, vous avez vu Vous avez vu euh, Namori sur le plateau Non. Namori était prisonnier même le jour du coup d'état. Mais pourtant, l'attaque, quand c'était chaud, c'est Namori qui a dissuadé les gens de Bata. Doumbouya ne pouvait rien. Ils étaient déjà finis. Ils n'avaient plus de munitions. C'était chaud pour Doumbouya. Il était déjà à l'hôtel. Mais celui qui a découragé, parce que c'était Bata qui était venu, c'était Namouri. C'était Namouri qui ont empêché les gens de Bata à faire le coup, C'est-à-dire à venir en renfort. Sinon c'était chaud le matin. Ils ont commencé tôt. La garde présentielle a résisté. Je vous dis, il y a eu 17 mois seulement. La garde présentielle. Vous savez, il y a eu combien de morts Plusieurs morts dans le rang des forces spéciales. On parle de presque 100 morts. Au départ, vous avez vu, c'était des éléments de la gendarmerie de Bala qu'on faisait porter des uniformes de forces spéciales. Il y a eu assez de morts. C'est des gens qui n'ont jamais participé à une guerre. Il y a eu beaucoup de morts parmi eux. Mais celui qui les a aidés, c'était Namori. Mais eux-mêmes, ils savent que Namori est un traître. Pourquoi ils vont garder Namori Pourtant, ils avaient promis Namori d'être le président de la transition. C'est comme ça que Dumbuya l'a eu. « Ah non, grand, comme vous, vous êtes nos aînés, moi, je vais accepter d'être ministre de la Défense. » Même ça encore, Dumbuya a trompé Alia. Alia ne voulait pas de ce coup d'État. Comme je voulais l'ai toujours dit. Ils ont trompé les gens pour dire le président, Fakonde qu est condamné, si on n'agit pas, c'est fini. Alia aussi était premier ministre de la Défense. Le résultat, on a vu. Les Amara et les autres, là ils ont dit à Dumbuya, « On ne fait pas le coup d'État pour donner le pouvoir à quelqu'un. » C'est pourquoi Paf, Bala et Amara sont restés à côté de Doumbouya. Idi Amin est venu, lui il a préféré, on lui a donné la défense. Alia est parti où Ils ont mis Ali encore dans la sauce. Alia dans la sauce. Et là, Seloudalin, les à ceux qui ont fait des tournées, pour eux se promener, pour dire non, c'était logique ce coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mois qui ont suivi, des escrocs du bar café Girassi, qu'ils auront vu, ils ont vu Seloudalin. Ceux-ci là ont vu Selouda les quitter chez Alia. Donc automatiquement, ils ont imaginé les mille choses qu'Alia, qui sont en train de pousser Alia encore à faire un autre coup d'État. Je vous ai dit, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui pouvait motiver Doumbouya? Tout d'un coup, brusque, pour dire quelqu'un que tu as invité à ton université, ça n'a pas fait quelques mois. Quelqu'un qui est sorti, qui a fait des tournées mondiales pour toi, pour légitimer ton coup d'État. Tu te tout d'un coup. Paf! Raser sa maison. Audit, audit, audit, audit, audit. Pourtant, les Ousmane Kaba sont là-bas. Les Lansara ils ont été tous des ministres, des gens. Tout simplement, les mensonges que les gens ont rapportés auprès du bandit Mamadi Doumbouya. Pour dire que tu es assis, Selou Dalé est en train de préparer. Vous savez, je vous parlais d'un coup d'État. J'ai dit qu'il y a un complot qui sont en train de monter pour dire que Selou voulait faire un coup d'État. Un truc pareil avec Alia. C'est ce dossier-là. C'est ce qui a fait. Que Mamadi a eu plus de haine pour Selou. Il a dit non, comme c'est ça, qu'il préfère mourir, mais Selou ne sera jamais président. Je vous avais dit. Au départ, non Donc, le traite continue cette trahison. Mais entre eux là-bas, là, ils vont se manger. Les traites là, c'est pas au président Fakonde. L'armée guinéenne n'avait rien à voir dedans. Voici des gens qu'ils ont montés, Idi Amin, des gens, ses proches, qu'il a monté, qu'il a monté, monté, monté. Et qu'aujourd'hui, eh, eh, Mamadi les a tous surpris. Idi Amin ne pouvait pas s'entendre que Mamadi allait prendre. Ceux qui l'ont donné la force, là, c'est Bala et Amara. C'est pourquoi, <rire> sur si un moment donné, on voulait enlever Bala. Non. Parce que c'est Bala et l'autre qui ont dit non, tu, tu ne fais pas le coup d'État pour donner à quelqu'un. Tu ne fais pas le coup d'État. Mais je vous dis, le crâne rasé, jusqu'à présent, il n'est pas encore satisfait. Il a encore soif. Son vœu, c'est de diriger. C'est ça son vœu. Il avait dit que même s'il doit faire 24 heures... C'est pourquoi nous, on regarde le film là... Wallah, il n'aura pas d'élection, ça je vous dis... Après 24 mois, Wallah. Non, déjà il reste 20 mois... Après 20 mois, wallah il n'aura pas d'élection... Ça je vous dis... Même si les gens là vont jusqu'à 20 mois... Mais je sais qu'ils ne vont même pas atteindre ça... Même si on devait aller encore 20 mois après... Walloy, il n'y pas d'élection... Vous n'avez rien compris d'abord... Jusqu'à présent, les Guinéens n'ont pas compris le coup d'état... Les raisons du coup d'état, vous n'avez pas encore compris... Mais continuez à rêver que c'est ou que c'est à cause des FNDC ou bien UFDG. Vous avez vu clair dedans maintenant. Où est Fonike Mange Où est Kunduno Où est la Seloudane Maintenant, les Guinéens ont compris. On a affaire à des narcos, à des bandits de grand chemin. Je vous ai parlé de Mamadi Kaba, le narco qu'ils ont mis en prison, qu'eux-mêmes, ils ont évadé tout récemment. Ce Mamadi aujourd'hui en France parce qu'ils ont donné plus de 1600 et quelques passeports de service à leurs amis. Beaucoup sont aux États-Unis, beaucoup sont à Dubaï, beaucoup sont en Europe. C'est le Mamadi Kaba qui avait cité le nom. Vous vous rappelez, avant le voyage du président Fakonde, l'affaire de drogue, Moussa Moïse, inspecteur Colombo, les têtes vont tomber, voilà, les têtes vont tomber, on va faire bar-café, chaque matin, enquête, Monsieur Colombo, Moussa Moïse. Pour fermer la bouche de bébé Apuchou, Moussa Moïse, il l'a mis <rire> il a mis au palais là-bas. Regardez-le aujourd'hui. Quand vous voyez sa femme aujourd'hui à Paris, je ne vais pas montrer la photo de la pauvre femme. C'est doux, hein? le pouvoir, c'est vraiment doux. Quand vous voyez la femme de Moussa Moïse aujourd'hui, hein? les Champs-Élysées, Tour Eiffel, parce que l'argent, vous vous imaginez, Moussa Moïse, son salaire, c'est combien Pour pouvoir payer la maison de sa femme, occupation. Sa femme ne travaille pas rien. Vous imaginez Bala Samoura, pareil. Parce que oui, les gens-là, ils se font des milliards à gogo. Le budget de la présidence, 725 milliards. Un président qui n'a pas... Même le président, il faut qu'on ne 600 et quelques. Au moins, lui, il voyageait. Des grands projets, quand l'état, soit petit. Beaucoup de projets. Eux, ils sortaient pour envoyer des projets. Mais le bandit qui est dans son trou là-bas, un budget de 725 milliards. Il y a un fonds spécial pour les journalistes. N'en voulez pas la petite œil euh, de crapaud, là. G Garay, aujourd'hui, si vous voyez, ils sont gonflés, là. Il y a un budget. Ils vont seulement prendre 5 millions, on te donne. Chaque mois, on prend 5 millions. Leur salaire de, de, de, de, de la radio, il n'y a rien dedans. Et les narcos qui sont à côté, ils voient les, nar les narcos, là. On les donne des enveloppes aussi, des billets verts, dollars. Donc, ne les en voulez pas. Même, même, même ces rouges, là, ils vont vous dire c'est blanc. Ne les en voulez pas. D'autres, leur vie, c'est comme ça. Mais allons-y seulement. Dieu fera le reste. Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il est en train de faire, ça se retourne contre lui. Les obsèques de la Première Dame, tout le monde a vu. Le pont là encore. C'est-à-dire, il faut être méchant, animé de haine, pour ne pas reconnaître l'ingratitude. L'ingratitude de ce gars-là. Mais moi je vous ai dit, allons-y, après le mois de ramadan, <rire> Wallah, ça va chauffer. Il n'est pas plus béni. Il n'est pas plus béni que les autres. Il a trompé, il a reçu dans sa mission, mais il ne va pas continuer. Et là, ceci est Vous voulez Guinée, mais vous voulez Guinée, de Au début du coup d'État, on a entendu beaucoup de mensonges pour calmer les gens de RPG. Que non, c'est le coup d'État du président Al Fakonde. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui pensaient que non, c'est vraiment le président Al Fakonde travaillait avec Dumbuya. C'est quand il y a eu les obstacles encore. D'autres ont dit non, non, non, non. Le président Alpha fakonde n'a rien à voir avec ce bandit maintenant. Eux, c'est maintenant qu'ils ont consommé vraiment que oui, non, il n'y a rien. Mais tout ça, c'est Allah. Allons-y. Au fur et à mesure qu'on avance, les Guinéens commencent à ouvrir les yeux. Parce qu'on va beau expliquer, les gens regardent l'infrastructure, mais beaucoup ne sont pas allés à l'école, ils ne comprennent pas comment ces bâtiments-là... Qui a trouvé le financement Non, et eux, ils disent, « Hé, hey, Mamadi, il est arrivé dans un temps record !» Mais ce mini asiga aventure, à quoi il À terrain, ça va On vient, on l'enlève. L'autre vient, il finit maintenant, il fait monter les murs. Il est à Nara Il a un mur à terre. Si ce n'est pas vraiment de l'illusion, vraiment. Mais Nara n'est pas une aventure, à à projet monté, à financement à rabat, à poste de pierre rabat. Kobrina déjà dans les banques. Mais la guinée c'est pourquoi je dis il y a trop d'ingratitude dans ce pays-là. Trop d'hypocrisie. Mamadi Doumbouya, depuis qu'ils sont venus, qu'ils nous montent un projet qu'ils ont, qu ont pu monter pour le développement de la Guinée. Tout ce qui est là, ce sont des projets du de président Alpha Condé. Monter tout, financer. Si vous voyez qu'il accélère. Pourquoi aujourd'hui il a des difficultés Il ne peut pas faire de recettes. Si vous vous vantez pour dire que... Ah, non, Mamadi dit Dumbuya, il vient d'arriver. Pourquoi on ne peut pas payer les enseignants contractuels Pourquoi on ne peut pas payer les étudiants boursiers aujourd'hui Pourquoi on ne peut pas payer les paysans Pourquoi on ne peut pas payer les retraités de la fonction publique Pourquoi on ne peut pas recruter Voici des questions que vous devez vous poser. Tout le reste, c'est des, des projets. Mais ils veulent se vanter de ces projets. L'essentiel, tu manges, tu manges, tu Pour dire que oui, oh belle maison, oh tu la fait. Il faut même que tu as fait. Mais on ne parle pas aujourd'hui de 14 000. 500 personnes aujourd'hui retraitées. 10 000 ne touchent, ne touchent pas à l'argent de passion. On ne parle pas de ça le, le C'est-à-dire, l'État, aujourd'hui, on parle d'un déficit de 34 000 milliards. Et je vous ai expliqué comment les bandits, les Amaras se sont enrichis. Il y a des cambrés bas, aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a des gens, depuis le temps des Sekouba Konaté, qu'eux, ils ont acheté des véhicules pour l'État. que ceux les devaient, ils sont amis avec eux. Des projets, des factures de 20 à 30 milliards. On vient, on dit, ah, grand, il faut nous aider voilà, l'État nous devait, nous, nous voulons que vous nous aidiez à influencer, voilà, pour payer. Voilà, sur les 20, si c'est 20 milliards, voilà, eh, Amara qui, qui les a aidés, on les donne 15 milliards. Si c'est Djibadjakite, voilà, sur 30 milliards, on les donne 10 milliards. Voici comment les bandits, voici comment les bandits se sont enrichis actuellement. C'est-à-dire on vide les caisses de l'État à travers des factures montées par des bandits. Je vous dis, c'est le regroupement des bandits. Voici comment ils sont en train de travailler au pays aujourd'hui. Pour sortir de l'argent, n'importe comment. Donc aussi les Guinéens, Oama, quand ça va chauffer là. Vous avez vu au Bolivie? Vous avez vu en Sierra Leone, quand le peuple a faim là, il n'écoute plus. Diler la guinée C'est du jamais vu, autant du président Fakonde. Le ravitaillement des militaires là, ça aidait beaucoup de pauvres. Un militaire, au lieu le sac qui était à 250 ou 240 au temps du président Fakonde, pouvait donner ça à quelqu'un, à un pauvre citoyen, à 150 000. Le riz là était consommé en Guinée. Tout ça, ça aidait les pauvres. Mais non, on dit non, on va donner l'argent. Un militaire amoureux, il va prendre tout son salaire et donne à, à, à, à une fille qui ne sera jamais satisfaite, qui est tout le temps sur, sur, sur TikTok. Voilà. Mais au moins le sac de riz. Le sac de riz pouvait aider beaucoup de pauvres. Mais quand on a des tonneaux vides, quand on a des irréfléchis qui viennent prendre le pouvoir, aucune notion de la République, dans l'arrogance, on assiste à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu les Baïdi, nos cadres là, autant du président Fakonde, Chaque début du mois de Ramadan, au moins l'argent qu'eux ils gagnaient, qu'on les traite de tout, dépensait pour aider des pauvres. Et nous c'est taré Malima. Vous avez vu, l'année passée, ils ont commencé. Mais cette année, vous avez vu, les caisses sont vides. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans les caisses. Cobri, nagan soma. n'a nagan minima. Dépenses bien. Mais là, vous allez comprendre. Le jour que Mamadi Doumbouya a attaché à Mauronara, c'est là que vous allez comprendre. présent Fakonde, eux, ils sont venus trouver plus de 1 milliard et demi de dollars ça en francs guinéens. Ils ont fait des dépenses. Ils ont rénovation. cobrinana. Quand tu dis que tu vas rénover la maison, cobrinana. Tu vas faire des dépenses, cobrinana. Comme les dansa ils l'ont fait. Ils ont trouvé 6 milliards. Mais les damaros sont en prison aujourd'hui. On a Oyarabide. Oyabalan. Au moins Mamadi Doumbouya Colonde. Même Mamadi Doumbouya, Tagito, Ya Kolo Bandinara. Comme la Guinée. Démagogie nana Famouma. Écoutez les journalistes là. Écoutez les journalistes. Écoutez ces journalistes. Regardez. Est-ce que lui, on peut vraiment. Être, on peut dire lui, c'est un président d'un pays. Regardez-le. Eh, Allah. Eh, mais la Guinée, t'as qu'une monnaie. Eh, mais la Guinée, t'as qu'une monnaie. Eh, ali Souma, Fisani, Mamadi, eh, crois-tu Regardez. Même un mort vivant. Même un mort vivant. Regardez-le. Regardez ce mort vivant. Souma, Fisani, Mamadi, Eh, mais la Guinée, Fisri Lombalia. Balia. C'est-à-dire, le pays, c'est incroyable. Voici l'autre encore. Je vais vous montrer son protocole. Demandez n'importe demandez qui ici aux États-Unis. Ils vont vous dire. Les gens de Washington, New York, ils vont vous dire c'est qui ce dernier. Voilà, ni Mamaditer, ni Mamaditer. Comment des gens comme Kumbasa, les Ahmed Durak, on peut nommer chef protocole d'un pays. Des gens qui sont recherchés par FBI ici aux États-Unis, les papas Foufanal, Cambré des bandits réunis, on les prend, on les met aujourd'hui. Hein, non, c'est incroyable. Hein, non, la guinée même si le président Fakone devait partir, même si c'était des si de soldats patriotes qui pouvaient rassembler, faire autre chose, les bonnes choses, on peut comprendre. Mais regardez, des Ahmed Durak, des gens qui sont reconnus dans l'arnaque leur, qui sont recherchés aux États-Unis ici. Leur groupe, ils étaient beaucoup. C'est eux qui sont derrière Mamadou Doumbouya aujourd'hui. Eh, Allah. Eh, non, la guinée Quand est-ce que les gens vont comprendre que oui, ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat Rien du tout. Que le présent, Alpha Kone a Asouka ça. Même son corps est mieux que ces bandits-là. Mais la guinée démagogie, les médias. À l'époque, vous attendez les gens du bar-café parler. Mais aujourd'hui. C'est pourquoi quand j'avais vu le type là, eh, Charles Wright, un moment donné, le communicant, vous qui êtes aux États-Unis, j'ai un secret, je vais vous faire entrer. C'est quand je compte sur le passeport guinéen pour voyager que vous allez me prendre. Parce que moi-même, je sais que mon série le, du passeport guinéen, vous avez déjà, vous avez déjà dit à Interpol, je suis bandit, je suis temps, moi je ne suis pas maudit. Quand je voyage avec le passeport américain, et là je vais voir maintenant votre force. Après le mois de ramada, je vais voyager, je vais en Europe. Maintenant, je vais voir si vous êtes forts. Bande de bandits que vous êtes. Ngaïe, il fallait le voir se flanquer. Ko, les communicants qui sont aux états unis nous, on a un secret. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit, prenez mes vidéos. L'ambassade des états unis sont là-bas, ils voient. J'ai dit, Mamadi est un bandit, un criminel. Mamadi est un traite. Mamadi est un narco. Le CNRD, ce sont des traites des narcos. Prenez, le, prenez la vidéo, vous allez porter plainte contre moi. Mamadi n'est pas criminel. Le 5 septembre, où se trouve le corps Il a tué des gens. Où se trouve les Seydou Où se trouvent les éléments Les corps des victimes du 5 septembre. Où se trouvent ces corps Moi, j'ai toutes les images, j'ai le, les preuves avec moi. Donc, le jour que Chalourati, si si vraiment, il est légal, il n'a qu'à porter plainte. J'ai dit, j'ai dit Mamadi est un criminel, j'ai le corps avec moi. Voilà. J'ai dit, c'est un bandit, c'est un traître, il a trahi son bienfaiteur. Oui, les forces spéciales n'existaient pas. C'est grâce au président Fakonde. Donc Quand je vois ces fanfarons s'asseoir, que non, nous, nous, on va faire entrer les gens qui sont aux États-Unis. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est payer les gens contre moi. Et même ça, je suis sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez tout fait, parler, que vous allez rabaisser le général 5 étoiles. Mais regardez toujours ce qui sort de ma bouche là. Si ça là, ce n'est pas la vérité là, là, les gens vont me juger. Mais c'est n'est pas ce que vous gens là, vos petits communicants, ils vont insulter le général. Ça me fait quoi Plus beau, plus choco que vos, vos communicants. Il est toujours à l'aise, en forme. Ça peut changer quoi au général Vos communicants là, qui mmh. dépassent le général Ils vont venir sortir, sortir et euh, euh, maman de quelqu'un. Ils n'ont pas de maman. Voilà. Donc les gens me jugent. C'est pas ce que vos petits communicants vont venir s'asseoir pour raconter. Hein? Ce que le général dit là, c'est ce qui compte. C'est ce qui fait de moi quelqu'un de puissant. Donc, euh, moi, je vous ai dit, hein, Wallah, si je, je vous ai dit, si je réponds à un petit blogueur ici, non, désabonnez-vous de ma page. Si vous me voyez répondre quelque chose, là laissez-moi répondre, je sais pourquoi. Donc, euh, merci à tout le monde. Le combat continue. Ma soeur Fanny, merci à vous. Voilà, le futur boss Konaté, merci à vous. Merci euh, à, à Diabo Boba, Ismail Konaté, merci à vous. Voilà. Hum, voici, voici un imbécile il est en train de défendre son intérêt personnel je n'étais pas communicant du RPG moi autant temps du RPG Damaro, je frappais le RPG je critiquais le RPG, moi c'était ça intérêt personnel parce qu'il y a des gens qui sont bêtes hein. les gens au départ ils disaient oh non c'est son père, Damaro Damaro c'est mon oncle mon oncle était ici chez lui et chez moi c'est différent c'est comme quitter en Guinée, aller jusqu'au Nigeria c'est même plus loin que ça aux états unis Je n'ai jamais habité chez mon oncle. Je n'ai jamais bénéficié, je vais dire, l'eau, le prix de l'eau. C'est mon oncle, je dois le respecter. Je ne suis pas finir aussi aux états unis Donc c'est mon oncle et je n'accepterai pas que quelqu'un lui manque de respect ou quoi que ce soit, mentir sur lui. Mais il y a d'autres qui ne savaient pas. Oh non, c'est son oncle, c'est son père. Il y a d'autres même, surtout les grecs. Eux, ils disaient, non, c'est son papa, tout ce qu'il fait. Mais maintenant, ils ont tous compris. Donc, cherchez à connaître les gens. Et avant de vous asseoir à aboyer ou dire des bêtises, là, cherchez à connaître. Le RPG, vous m'avez tous vu. Mamadi Doumbouya, je vous ai montré la photo avec Mamadi Doumbouya. Moi, j'ai été pour les campagnes. À ce moment, ici, pendant le Covid, d'autres prenaient les 50 à 100 000, l'état donnait. Moi, c'est moi j'étais là-bas. J'ai dit que je ne bougerai pas de Conakry après l'investiture du Président Fakonde. Moi, je l'ai fait par conviction. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, un jour, non, le RPG, vous me devez ça. Moi, mon honneur, c'était d'assister à l'investiture du Président Fakonde. Je vous ai dit des raisons. Simandou, le projet, ne serait-ce que le projet de Simandou, le Président Fakonde a tout fait pour la Guinée. Ne serait-ce que Simandou, qui était vendu 100 et quelques... Aujourd'hui, on parle de 15 milliards. Les bandits sont venus arrêter le projet pour faire souffrir 11 700 personnes. Le projet là, est-ce qu'on a dépassé les 15 milliards Aujourd'hui, ils ont besoin de 500 millions. Pourtant, le projet était en cours. On a arrêté tout ça. Aujourd'hui, veulent. c'est pareil comme tous ces grands projets qui sont là. Ils ont arrêté ces projets. Ils ont de, du mal aujourd'hui à démarrer ces projets parce qu'il n'y a plus rien. Pourtant, tous ces projets étaient en cours. Quand je vois l'hypocrisie du Guinéen. Pourquoi Simandou, ils ont du mal Pourtant, c'était en cours. Pourtant, c'est eux qui ont arrêté Simandou. L'état, de, de, de gouvernement du président Fakone n'était pas à mesure de continuer. C'est eux, aujourd'hui, ils ont besoin de 500 millions. Quel est l'état normal qui va prendre 500 millions pour donner à ces bandits, ces narcos Qui va prendre son argent pour donner Tout leur c'est Ce n'est pas 91 millions. Ce n'est pas 91 millions aujourd'hui. Ils veulent nous dire que non, la Banque mondiale vient de donner je ne sais pas, 91 millions. 91 millions de dollars, c'est quoi Pourtant, on avait vu les Ousmane, Ousmane Kaba, les Nyangbo, les menteurs ici, les de les Kouyate, dire ici que des anciens dignitaires ont 1000 milliards sur leur compte. 1000 milliards, ça fait combien Ça ne fait pas 100 millions de dollars. Donc, ça, on a ça dans nos comptes, mais ils sont en train de quémander. Le président, il faut qu'on eux, qu'eux, ils insultent, ils disent tout. Lui, il a organisé des élections présidentielles et, et, et des élections en Guinée avec des fonds propres. Les fonctionnaires étaient payés. Tous ces fonctionnaires aujourd'hui à la retraite étaient payés. Le pays était en chantier. Si ce n'est pas de l'hypocrisie du Guinéen. Si ce n'est pas de l'hypocrisie. Comment se fait que le pays était en chantier, tous ces PME en activité. Tous ces fonctionnaires dont eux ils disent fictifs ou je ne sais quoi. Tout ceci là était payé. L'argent venait de où C'était de la magie. Non, du savoir-faire. Je vous ai dit, ce n'est pas être grand, gros, bête comme ces gens là. Il faut avoir la tête, il faut avoir les hommes. Le pré... Vous avez vu le passeport du, du président élu du Nigeria, des ignorants que le président a donné, euh, il a donné le passeport à ses amis. L'un des milliardaires au Nigeria. L'un des milliardaires, celui qui est le président élu du Nigeria. Quand je vois des petites personnes, au lieu de profiter des opportunités, au lieu de profiter des opportunités, qu'on a ce dernier passeport. L'un des milliardaires. Lui, il va chercher quoi Le passeport guinéen, si ce n'est pas à cause du président Fakonde. Par amitié, apporter son savoir-faire. C'était des, des conseillers du président Fakonde. Aujourd'hui, c'est lui le président du Nigeria. Celui qui était aussi l'ami de Don Cas aujourd'hui. C'est lui qui est aujourd'hui le président d'Abu Dhabi. Au lieu de dire Dieu merci, ces hommes, des, des grands, gros, grands bêtes comme les Gomu, Tcholan, Tcholan, ils n'ont rien dans la tête des simples comptables. On prend qu'au premier ministre d'un pays. Démagogie sur démagogie. Celui qui est aujourd'hui le président d'Abu Dhabi, lui, son ami se donne casse. Le président Fakonde, on n'en parle même pas. Combien de présents amis C'est ce qui développe un pays. Alassane Ouattara, c'est son expérience. Être directeur de et eh, eh, eh, adjoint de la FMI. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, partout où il tape aujourd'hui, il veut 20 milliards de dollars, on le donne. Il fait tous ses chantiers aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président Fakonde, c'était ça, le don, les relations. Mais si on vient qu'un quelqu'un gros, vous pensez que le, gérer un pays, c'est être gros, grand et pète comme les dumbuya Des tonneaux vides réunis comme ça, l'arrogance, la démagogie, parlé seulement. Ils ne, ils ne vous ont pas dit ici, avec la canne ou sans la canne, qu'ils vont vous construire les stades. <rire> c'est Béa qui me fait pitié dans tout ça. Affaire de cannes, on ne parle même plus de tout ça. Des, des gens qui n'ont rien dans les caisses de l'État, l'impôt aujourd'hui, les commerçants... Nos opérateurs économiques sont en train de vider le pays parce qu'on est en face de nous des taux de vie qui pensent que c'est dans l'arrogance qu'ils peuvent développer ce pays. Ils ont augmenté l'impôt. Les transiteurs, ça pleure partout. Mais quand vous, quand vous augmentez la douane, mais qui paye cher, c'est la population. Le pain, le prix du pain augmente. L le prix de l'huile, tout tout augmente. Et le salaire, rien n'a changé. Qui souffre, c'est la population. Mais pourtant, au temps du président ce c'était pas pareil. C'est-à-dire, tout ça, c'est là. On ne parle pas de ça. Un peu seulement. Eh, hey, maman dit, Dumbia, il est venu, voilà, il a accéléré, il a fait ça. De toute façon, tu accélères, c'est comme ça que tu gâtes. Échangeur, c'est devenu pont. <rire> c'est la partie même qui m'a fait rire. On dit pont, mais j'ai dit, hé, hey, hé, en bas. Donc, ce n'est plus échangeur. Nous, on a fait pause depuis. L'argent était là, tout. C'est à vous de faire. Le schéma est là, le plan est là. On veut dire encore, c'est la faute du président Alfa quoi. Pour vous, c'est de l'hypocrisie pro-max. L'autre a fait poser des pierres. Vous, vous êtes venus quand vous êtes fort. On va accélérer. Plus de pagailles. On va accélérer. Un chinois, il ne faut jamais dire. Quand le chinois prend tout son temps là, il faut dire, ok, il faut bien faire. Mais quand il dit au chinois, il faut vite faire là. Voilà, va, il va vite faire, bien faire pour te donner. Alors, ils vous ont donné maintenant le pont. Vous êtes satisfait? satisfaits -de La densité, regardez. Hein? Vous allez entendre encore plus d'embouteillage. Tout ça, là, ça n'a servi à rien. Voilà. S'il n'y avait pas deux voix. Le schéma, aujourd'hui, c'est eux qui ont la force. C'est-à-dire, quand tu parles, eh, non, c'est eux qui ont initié. Ok, vous, vous avez votre plan. Vous avez compris Voici le plan. Regardez très bien. Regardez très bien. Regardez très bien. Ça, ça y est en Côte d'Ivoire, ça y est, au Ghana, ça y est un peu partout. Mais ils sont venus accélérer. Maintenant, c'est pour venir dire, ah non, c'est eux qui ont initié. Et quand vous êtes en train de dire là, faites ça vite, vite, faites vite, vite. Ah, oh, ils, ont, ils ont vite fait pour vous, on vous a donné. Voilà. Donc, euh, merci. On est ensemble. Merci vraiment à Dima. Euh, dim